Bonjour, moi c'est Emma, j'ai 20 ans, je suis étudiante en comédie musicale et je suis atteinte d'anorexie mentale. Souvent quand on parle d'anorexie aux gens, ils pensent à des gens qui, qui n'ont pas faim ou qui n'aiment pas la nourriture. Moi quand j'étais petite, j'étais assez joyeuse, j'étais très gourmande, je mangeais je pense des tartines de Nutella tous les matins. J'étais bon vivant comme on peut dire. J'ai grandi, je suis arrivée au collège, j'ai commencé à me sentir moins bien dans mon petit corps assez rondelet. Il y a eu aussi un peu euh, une étape de réalisation du monde, de passer d'un monde d'enfant un peu naïf à un monde où tu, tu commences à comprendre euh, que c'est de la merde un peu. <rire> je faisais pas mal de danse classique, il y a quand même ce ce culte du corps euh, très très sec. Et oui, forcément, quand t'es un peu rond de lait, que t'adores la danse classique, que ta prof te dit de rentrer le ventre, alors que toi, tu penses que t'es déjà en train de rentrer. Disons que ça, ça participe. Aussi, euh, j'avais des, bah, des modèles à cet âge-là qui étaient extrêmement maigres, donc euh, c'était un peu mon idéal. Ouais, J'ai pas eu une, une première crise en particulier, ça a été très graduel. Bah, au début, c'était juste, euh, c juste à arrêter de manger des tartines de Nutella tous les matins. Puis après, c'était plus thé Nutella, puis après, c'était plus de pain. <rire> et c'était au, euh, au fur et à mesure que j'ai de plus en plus enlevé de choses. J'ai jamais perdu vraiment ma gourmandise. C'était plus un, un combat contre cette gourmandise, justement. Euh... Je sautais beaucoup de repas. Euh, je disais que j'avais pas faim. J'essayais d'aller dire que j'ai mangé à la cantine ou avec des amis, alors que... Bah, non. Euh, je pense que juste, ça m'a plu. C ce sentiment euh, de, de perdre beaucoup de poids, d'être euh, légère, de pas prendre beaucoup de place. Et du coup, plus j'étais mec, moins je prenais de place et moins plus j'étais discrète et moins j'étais... Parce que j'étais très timide aussi, donc il y avait aussi ce côté où je voulais vraiment m'effacer et enfin, m'effacer tout court en fait. Je voulais un peu me dématérialiser au final, refuser ma chair. Enfin, beaucoup de personnes le disent, l'anorexie est une forme de suicide. I can feel you my head yelling at me. You'll be better J'imagine que ça a été assez compliqué pour tout mon entourage, surtout pour mes parents. Et du coup, bah, maman, ma maman, elle essayait de cuisiner moins gras, de, de faire des plus petites portions. Fin... Du coup, bah, j'étais un peu forcée de manger. Des fois, je rentrais, il y avait des carbos et c'était juste. Euh... C'était un, un drame pour moi là, de rentrer, de voir un, une, une assiette de, de pâtes carbonara. C'était horrible. Et du coup, bah, j'ai recommencé à manger, parce que c'était vraiment insupportable. J'allais directement dans la salle de bain, après euh, je, je faisais les écouler la douche pour faire genre je prenais une douche et, euh, et je vomissais tout. I can hear you, Le repas en famille c'était les, les pires moments de la journée, vraiment c'était horrible de devoir aller à table, de devoir les affronter, affronter leurs regards, affronter mes petites sœurs. Ils ont perdu toute confiance en moi, parce que bah, j'ai beaucoup trop menti. Quand je mangeais à la cantine, à l'école, c'était un peu le, les vacances. Et personne ne peut regarder euh, que quand je remettais mon plateau, bah, il n'avait pas été touché. Euh, je perdais énormément de cheveux. Quand je prenais ma douche, je me lavais les cheveux, j'avais des grosses mèches entre les doigts qui sortaient. Euh, c'était assez dingue. Il y a aussi euh, un froid constant, hein, que ce soit été ou hiver, euh, avec trois pulls, euh, c'était pareil. Euh. Et d'un côté, une fatigue extrême, mais au final, quand c'était mélangé avec un peu cette euphorie. Limite, je suis un, un peu un super-héros, je, je, c'est un truc assez surnaturel. Je pouvais euh, faire plein de cours de danse, plein de, plein de spectacles. Euh. Enfin, mon, mon ventre était un très gros complexe. Et du coup, ouais, je faisais quand même euh, beaucoup d'abdos, beaucoup d'exercices. Euh. J'étais contente de ce que je faisais, j'étais contente de la, de la volonté que je mettais là-dedans aussi, j'étais euh, fière. Les premières fois où on m'a dit ce mot anorexique, euh, ça m'a beaucoup énervée en fait, parce que... Euh, bah, je ne trouvais pas ça du tout légitime. Pour moi, ce n'était pas, pas une maladie, c'était moi, et pas une maladie. On m'a beaucoup parlé de dysmorphophobie euh, à cette période-là, parce que bah, justement, je, je disais non aux gens, je disais bah non, je suis pas maigre, non, arrêtez. On me disait, mais en fait, tu ne vois pas la réalité. Et, et ça me rendait dingue, parce que, bah, je sais pas, ouais, je te montre une pomme, je te dis que c'est un micro-ondes, tu me crois bah non, enfin, voilà. <rire> « Into my eyes » Recognize. Et ben, après, quand mes parents ont, continué, ont commencé à, à vraiment s'inquiéter, ils ont commencé à, du coup, à chercher des euh, psychiatres, des yeah. gens qui pouvaient les aider parce qu'ils étaient totalement perdus. Du coup, ils ont trouvé un spécialiste, euh, c'est vraiment lui qui a mis cette étiquette, enfin, euh, qui l'a vraiment bien diagnostiqué, quoi. La plus la dépression. Ça n'allait pas, j'avais des idées noires, j'étais vraiment pas, pas bien, je me scarifiais, j'avais envie de faire plus. Et il a direct décidé de me faire hospitaliser dans son service sur Marseille, en expliquant à mes parents que, que l'anorexie la était une des maladies mentales les plus, avec le plus haut taux de suicide, apparemment. J'ai été hospitalisée pour la première fois à Marseille quand j'étais en troisième. Je ne l'ai pas bien vécu du tout, évidemment. Mais en même temps, j'ai vu ça un peu aussi comme une opportunité parce que j'étais euh, coupée du monde. Du coup, je n'avais pas toute la tentation euh, de chocolat, de n'importe de, de, de la bonne nourriture de ma maman. Euh. Il m'a fait rentrer à 45 kg. Euh, j'ai réussi à en sortir de cette hospitalisation à 39 kg. Je perdais beaucoup de poids à l'hospitalisation et dès que j'avais une petite permission pour rentrer chez moi, euh, je reprenais un petit peu de poids. Donc, ça a été aussi ça a été mon argument phare pour, euh, pour enfin sortir de cette hospitalisation qui ne servait pas à grand-chose. Bah, J'étais très contente de pouvoir sortir, de retrouver mes amis. Euh, du coup, bah, je mangeais beaucoup, je me faisais super plaisir. Euh, mais derrière, la culpabilité était vraiment énorme. J'ai continué de manger. Euh, et même euh, le soir, en rentrant, je me faisais toujours des snacks avec euh, des framboises et du Nutella et tout. Mais à côté, du coup, je, prenais, euh, je me faisais énormément vomir, tout le temps, euh, 5 à 10 fois par jour. Et je prenais énormément de laxatifs aussi pour bah, vraiment tout, tout éliminer. Ils n'avaient jamais suivi depuis, hein, donc je faisais des, des prises de sang euh, plus euh, médecins pesés tous les mois. Je cherchais des, bijou des bijoux lourds parce que évidemment la pesée c'est en soutif culotte, hein, parce que euh, ne peut pas bah, cacher des trucs sous les vêtements. Donc j'essayais de cacher ce que je pouvais dans mon soutif <rire> pour ajouter quelques centaines de grammes. Je me suis fait griller sur un moment une prise de sang. Euh, j'étais en, en grosse hypokaliémie, donc euh, baisse de potassium. Ils ont, en fait, ils ont dit euh, direct euh, non, mais on, on la relaisse pas dehors, il faut la réhospitaliser directement. Donc, c'était là, du coup, quand j'étais en seconde, dans un service un peu plus spécialisé dans les troubles alimentaires. Il y avait euh, déjà euh, des rendez-vous avec des spécialistes, que ce soit psychologues, diététiciennes, psychiatres. C'est bizarre parce que tu es dans une espèce de bulle en dehors, euh, en dehors du monde extérieur. Je, je, je, je réussissais à me faire envoyer à tous les cours chaque jour, mais de base j'avais pas le droit. Des fois, il rentrait dans ma chambre, ils me disait non, t'arrêtes. Je comprends parce qu'il y a aussi cette thématique du contrôle qui, qui revient tout le temps dans les, dans les troubles alimentaires de, tu contrôles ton alimentation, mais tu contrôles pas que ça. Tu essaies de tout contrôler dans ta vie, enfin tout ce que tu peux. Et donc, c'est vrai que bah, ouais, moi, j'essaie de contrôler à, à fond les cours. Et je passais mes journées à d'hospitalisation à ne pas manger et à sur mon téléphone et à me nourrir virtuellement à regarder vraiment du foot porn, Je t'ouvre des énormes beignets au Nutella avec tout le Nutella qui coule euh, un truc où en mode doigt. Pour les repas par exemple, on avait une salle spéciale mais chacune a une table et sans se voir donc il euh, y avait une table orientée comme ça et une table orientée comme ça pour qu'aucune ne regarde l'autre manger parce que ben on déteste être regardé en train de manger mais on adore regarder les gens Moi euh, je mettais des vêtements larges. Avant, avant chaque repas, je prenais plein de, de papier toilette. Et je foutais tout dans le papier toilette. Puis après, hop, dans mes poches. Puis après, hop, dans les toilettes. Moi, j'ai grugé ah, peut-être deux semaines comme ça. Hein, mais bon, je continuais à perdre du poids. Donc, euh, bah, j'ai fini avec la sonde. C'est un mini tuyau qu'on te passe par le nez qui descend et qui descend jusque dans ton estomac. Tu l'as tout le temps parce que le maître et l'enlever tout le temps. C'est horrible, c'est très désagréable. ils te mettent une pochette avec bah, des, du liquide qui te nourrit. J'ai pleuré, j'ai argumenté avec la psychiatre, j'ai pleuré dans son bureau. En... Je vais arrêter de cacher la nourriture, je vais vraiment manger, s'il vous plaît, ne me la mettez pas. Et... Genre vraiment, je me disais non. Ils me l'ont vraiment mise de force en étant trois à me tenir pour me foutre un tuyau dans le nez. On était surveillés pour au moins une heure après le repas pour, pour pas aller enlever la sonde ou pour, pour pas aller vomir le repas. J'ai commencé à me créer ce compte pendant cette deuxième hospitalisation, à mettre du coup les, les plateaux de l'hôpital en photo, les photos de la sonde, dire que j'en pouvais plus. C'est un peu un journal intime aussi, et aussi un peu un, un espace où tu peux discuter avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et du coup dire des trucs que tu n'oserais dire à personne. On a vraiment besoin de parler, de se plaindre. En fait, j'ai compris que là, clairement, ce serait, ce serait pas comme la première. Si je voulais sortir, il allait vraiment falloir que je reprenne du poids. Ça a été bah, très très dur, mais euh, bah, je l'ai fait. En fait, je suis sortie, c'était un peu pareil qu'au qu début, juste euh, bah, j'essayais de maintenir pour, pour maintenir tout le monde content au final. Enfin, euh, de moi pas trop grossir pour pas moi non plus me détester à un point euh, juste euh, impossible. Mais en même temps, de pas trop maigrir pour pas, pour pas être réhospitalisée. J'ai beaucoup fumé euh, en première et en terminale. Et euh, je me suis retenue pendant longtemps pour justement garder le contrôle. Ça m'a beaucoup aidé vraiment, au début, euh, bah ça, ça me donnait plus faim, euh, je me faisais plus plaisir, j'en avais un peu... Je culpabilisais quand même après, hein, parce que bah, voilà, j'avais quand même les mêmes problématiques. Et du coup, même socialement, je parlais plus avec les gens, euh... enfin, je, je me réintégrais petit à petit. Euh... Bah, au début, j'ai fumé un joint, deux joints, et c'est vite passé à beaucoup de joints par jour, le... toute la journée, toute la nuit. Euh... C'est compliqué, enfin ça a toujours été compliqué pour dormir, du coup ça m'aidait, enfin ça m'aidait pour énormément de choses au final. Et euh, au lieu de le prendre comme un truc récréatif, j'ai vraiment pris comme un truc, comme un médicament. Mais forcément, euh, j'ai remplacé une addiction par une autre. Quoi. Après je suis partie sur Paris, du coup, pour les études. J'allais enfin être seule, j'allais plus avoir mes parents qui me regardaient tout le temps. Et, euh... J'ai beaucoup profité de ça. En plus, euh, j'ai été très déçue par la fac. Euh, j'étais pas bien du tout, j'ai directement été sans, sans le dire parents. Du coup, bah, je passais mes journées à faire la fête ou à juste déprimer, à ne jamais manger, à boire énormément, à fumer énormément. J'ai fait quelques mois, puis après je suis rentrée, j'étais un, un, un pur zombie en fait. J'étais limite pire que, que les années d'avant. Bah, mes parents, pareil, ont recommencé à s'inquiéter. Et du coup, là, ils ont commencé à se dire « Ah, ce serait peut-être bien euh, bah, qu'elle change d'étude, qu'elle fasse peut-être un truc artistique. » Elle serait plus épanouie. Et du coup, on a cherché des formations de comédie musicale. Bah, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode « Ah, bah, c'est trop bien, ça. ça réunit tout ce que j'aime. » Donc c'est pas le genre de la comédie musicale de base que j'aimais, mais le fait que ça réunisse euh, la danse, le chant et le théâtre. Les quelques cours où je suis allée, à chaque fois, ça me parlait de connexion. Tout ce truc de respiration que je connaissais pas du tout, de respiration... Euh... Avec le diaphragme et tout, et on me disait Mais est-ce que tu sens ça Est-ce que tu sens à tel endroit Et je sentais rien, mais absolument rien. Et je me suis dit Mais en fait, je Bah oui, et qu'en fait, c'est pas surprenant. Je ne suis pas connectée avec mon corps, évidemment. J'ai passé quand même énormément d'années à essayer justement de m'en déconnecter, donc forcément. Euh. Je me suis retrouvée face à un mur, et je me suis dit Bah en fait, là, euh, ça allait pas du tout. T'as décidé que peut-être t'allais te donner une chance et essayer de faire un truc que t'aimais. Bah, il faut que tu te reconnectes avec tout ça, que ce soit tes mmh. émotions, ton corps. Euh... C'est vraiment ça qui m'a motivée vraiment à, à vraiment vouloir guérir et pas à faire semblant. Ça m'a ça vraiment énormément aidé à me réapproprier mon corps. À faire quelque chose avec ce corps, en fait. Au lieu que ce soit un, un fardeau. Oui, même euh, d'arriver à, à exprimer avec son corps ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots pour, euh, pour faire passer des émotions, c'est trop beau. Tous les jours, j'ai l'impression que quand je vais en cours, je vais un peu, euh, je vais un peu me soigner un peu plus. On n'a on a jamais cherché plus loin, et moi, ça a toujours été une question dans ma tête. Enfin, je sais pas, des fois, je me disais, mais non, mais il y a un autre souci. Et en vrai, dans, dans plein de cas de troubles du comportement, euh, les troubles du comportement alimentaire sont juste une expression du problème. Je repense, oui, en plus, à reprendre un sujet psychologique, parce que je me dis que je suis peut-être plus prête à enfin parler. Ça va quand même beaucoup mieux, que ce soit dans mon corps ou dans, dans ma tête. Euh. Mais moi je pense qu'il n'y a pas un jour t'es anorexique et un jour t'es pas anorexique. Enfin, c'est juste, c'est là en fait. Et, et c'est à toi de bah, tous les jours d'écouter la, la bonne voix. Et parce que tous les jours t'auras l'autre voix qui te tentera qui te dira ah ⁇ non, si aujourd'hui tu ne mangerais pas ⁇ Et c'est clair que la comédie musicale m'a beaucoup aidée parce que bah, je, vois un peu comme, je vois un peu ça comme un truc magique de euh, et que ça, ça, met, ça met des paillettes là où il n'y en a pas. Quoi à me dire que je pouvais servir à quelque chose et peut-être un jour mettre des paillades dans la vie des gens et... et ce, grâce à mon corps. Donc au final, euh... elle est pas si terrible que ça, cette matérialisation. La vie, c'est un joli chaos.